faire un petit clap Vas-y oh, voilà. Bon bah de santé hein Ah ouais faut le détecter de genre il, il, il... détecte quand tu tombes quoi Genre ouais. quand tu tombes dans les pommes quoi j'imagine Ah oui oui quand t'as une baisse de tension peut-être Et du coup il appelle euh, les urgences Ouais mais ça, franchement ça a des fonctions quand même intéressantes euh. hmm. pour, pour la santé Ouais On parle de santé avec euh, ça et ça Je trouve pas ça si inutile que ça, après euh, je trouve ça un peu cher quand même. Inutile non, mais gadget oui. Tu vois ce que ouais. je veux dire Y'a pas la, la killer app, l'app qui, qui te ferait acheter une Apple Watch quoi. Non. Enfin... C'est le gros problème de l'Apple Watch. Tu peux même passer tes appels sur l'Apple Watch, t'as l'air débile un peu genre. Ah oh oui non, mais ça je, sais pas, je sais pas qui le fait ça. Ça c'est ouais, c'est pas possible ça. Non c'est plus pour les notifs, c'est marrant. Ah voilà, une notification c'est notre cœur bat trop lentement un peu inquiétant quand même la notif C'est clair putain la lâche Le truc qui te fait flipper quoi Please Ça te rajoute du stress dans ta vie en plus Oh ouais ouais L'heure est arrivée Apple vous souhaite une bonne fin de vie Tu imagines Ouais je sais pas parce que ça va pouvoir ta fréquence cardiaque Mais ça tu l'avais déjà avant Mais c'est peut-être un truc bon Ouais mais maintenant ils font un graphique je crois Ouais ouais c'est un truc plus précis quoi plus précis ouais T'as les mouvements de tes ventricules limite quoi des barres, t'arrives chez ton docteur, t'as déjà tout ce qu'il faut. <rire> bon, j'ai toutes mes analyses. <rire> docteur, il bon, bah tiens, de doliprane. <rire> voilà. On disent que c'est un, un électrocardiogramme, c'est un, une technique qui a assez évolué. Normalement, il faut mettre plein d'électrodes sur. Euh, bah, c'est en retraite. fait ils ont mis une électrode au dos de la Watch. Ouais. C'est ce qu'ils disaient tout ouais, à mais juste une sur le poignet, quoi. Ouais. D'habitude, ils mettent des trucs un peu partout. Bon, c'était pas aussi fiable. Apple mais... est en train de révolutionner la médecine. Voilà. Ok. C'est pour ça qu'à chaque keynote, il y a toujours une petite partie médecine, quand même. Ouais, ouais, ils, ils parlent toujours de santé. Ouais. Là, Ouais, c'est un peu le, le sujet à la mode. Même chez Google, maintenant, avec Google Fit et tout. Ils ouais, ont... ouais. C'est vrai que la partie santé, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Non, même tu sais bien, mais. À part s'ils inventent une, une Apple Watch qui peut te faire gonfler les pecs et les. biceps. Ouais. là, je suis preneur. Donc, en tout cas, leur électrocardiogramme a été homologué par la FDA. Ah oui, oui. C'est l'espèce de ministère de la Santé américain. Mmh. Ouais, quand même. Donc, voilà, qu ils l'ont jugé fiable. Si j'ai trop d'argent, je pourrais mettre des sous pour acheter une Apple Watch, quoi. Ouais, voilà, mais si t'as trop d'argent, tu peux faire n'importe quoi en fait. Ouais, ouais non mais, oui, oui, non, mais si là je me dis, oh là, j'ai 600 euros, euh, je sais pas quoi en faire. Pardonne, c'est 10. C'est pour ça que je vais peut-être pas me lâcher tout de suite. Mm. Non, mais s'ils annoncent l'Apple Watch dès maintenant, c'est qu'il y a peut-être des, des grosses news après, hein. plusieurs grosses news. Ouais. Ou au moins qu'ils ont dit, bon, la dernière fois, deux heures de keynote c'était un peu long, euh, on va tout balancer. Tiens, regarde, Johnny, là c'est intéressant. <coughs> J'adore ce mec. J'adore comment il parle. Oh ouais, bah lui, represents a fundamental redesign and re-engineering of Apple Watch. Apple Watch Series 4 is a device so powerful, so personal, so liberating. It can change the way you live each day. Apple Watch. Bon, en gros, ça te donne envie d'acheter l'Apple Watch. Ouais, bof. Enfin. Ah, bon, je... Apple Watch mieux quoi. Pas indispensable. Pas plus indispensable qu'avant. Bonne nouvelle, euh, les bracelets compatibles avec euh, les, les anciennes Apple Watch sont compatibles avec la nouvelle. Merci, c'est gentil. Ouais, mais c'est... ça peut être... Euh... En même temps, elle a exactement <rire> la même gueule, quoi, donc bon... Ok, le chapitre Apple Watch m'a l'air terminé. C'est pas trop tôt. Oh, bah déjà iPhone, déjà Oh la vache Ils vont finir sur l'iPad, genre. Oh, c'est bizarre que ce soit aussi vite, les iPhones, quand même. Ouais, c'est bizarre, ouais. iPhone X has changed the industry. Oui, Et, along the way, it became the number on one smartphone in the world. Wow. Chapeau. But what's most important to us is that it's the most loved smartphone with an amazing 98. Ça veut dire qu'il y a quand même 2% pour de mecs qui ont acheté un iPhone 10 qui sont pas très hein. Ah ouais, mais c'est nul, c'est nul. Waouh. Ah ça c'est de la musique ça. Si tu veux ça comme musique sur un iPhone, au début tu achètes quoi? Eh hey mec. Bon bah voilà, l'hélique était totalement vrai. <rire> C'est chaud putain. Voilà, tu vois, y'a y a pas, pas de notch. Ouais, de taille, super. Allez. Couleur or du coup. Allez, on applaudit, on est gentil. This is iPhone XS. It is the most advanced iPhone we've ever created. Alors ça, ils le disent à chaque fois. C'est le meilleur iPhone qu'on a jamais fait. Ben oui, mais... putain, encore heureux. Ben es... C'est vrai. Bah, oui, c'est vrai, mais encore heureux. T'imagines, ils font un truc genre d'une année à l'autre, c'est moins bien. Bon, il est un peu moins bien que l'année dernière. Ça aucun sens. Ok, toujours de l'acier, <rire> pas de titane, l'Essentiel Phone reste au-dessus. Voilà, c'est vraiment ça. En gros, c'est la même taille que les, les iPhone Plus, mais ouais. avec l'écran borderless. Ouais. Putain, c'est beau quand même. Hein. Ça, c'est vachement grand, je pense, pas. Bon, c'est un plus, hein. ouais. c'est gigantesque. Ouais. Max Ah putain donc c'est bien le Max en fait oh, non Pourquoi ils ont changé ça Je sais pas, c'est du Max en plus. Bah fait ouais, en fait. Ça Max... fait bah ouais Max en fait ça me fait penser à Asus. Je sais pas Max, ça fait un peu cheap quoi je trouve. Ouais ouais non mais je sais pas, ils auraient dû garder plus, c'était bien. C'est bizarre. What Attends, 120 Hz Oh c'est fluide quoi. Attends, est-ce que c'est 120 Hz au niveau du, du toucher ou est-ce que c'est est vraiment 120 images par seconde qui sont affichées sur l'écran Ça fait comme l'iPad Pro quoi. L'iPad Pro, euh, le Razer Phone aussi Mais sur un écran OLED. Et ça c'est rare. En grosso modo. l'iPhone voilà. sens S ça va être euh, l'iPhone 10 en mieux. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouveautés. Non. Mais ce qui va être vraiment intéressant je pense c'est l'iPhone moins cher en ouais. PS. Je pense que le garde peut pour la fin c'est pour ça. Ouais. What More thing C'est une version S. Ça s'appelle XS. Ouais, mais tu vois, il y, y, y a eu des versions S qui apportaient quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Genre par exemple, le 6S par rapport au 6, t'as Force, eu Force Touch, enfin 3D Touch. Ouais, le 5S, il y a eu le Touch ID, Touch ID. le 4S, il y a eu euh, Siri. Ah ouais, c'était ça la grosse nouveauté. Mm. Le 3GS, tu sais ce qu'il y avait par rapport au 3G Moi, je sais. Je pas 3... c'était pas la 3G. Hein. Mm. C'était la vidéo, mon pote. Ah, la vidéo. Ouais, on pouvait pas filmer avec le 3G normalement. Ah. Oh Bethesda oh, C'est juste un bon nom, c'est tout. Oh, Bethesda, c'est Skyrim quand même. Ouais, mais tu peux mettre un bon nom sur ton sur ton PDF aussi. Hein. <rire> c'est du coup, c'est sûr que non, on l'Apple Watch, c'est bon. On attendait l'iPhone, c'est bon. Il reste la nouvelle iPhone, l'iPhone. L'iPad. Voilà, moi, je pense qu'il y aura surtout l'iPad parce qu'on euh, ne on peut, on peut pas s'arrêter là-dessus, quoi. Bah là, ouais, ça fait un peu triste là pour l'instant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes des jeux qu'on a sur mobile aujourd'hui. Je dirais qu'en termes de graphisme, on est entre la PS2 et la PS3. C'est assez impressionnant quand ils pensent Ah, oui, oui, je pense, oui. Peut-être même. Ouais, ouais. peut-être le, les débuts de la PS3. quoi. C'est ça qu'on n'a pas le prix pas. encore. Ah non, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est très long. On, attend les, on a toutes les capacités graphiques de, de ce nouvel iPhone, mais bon... Pff, on se fera un peu chier. Qu'est-ce qu'ils foutent, là Ouais, ça sent le malaise. Mais je suis sûr que c'est des gens passionnés. Hein. C'est juste que bon, mais... techniquement c'est balèze quand même. Ouais ouais c'est stylé ouais, bon. quand même Ils ont un monde virtuel qui est représenté exactement de la même façon tous les trois en VR. Mais c'est des angles différents. Ouais voilà c'est des angles différents. Et puis après les trucs sont connectés euh, pour les attaques et tout. C'est sûr c'est stylé. C'est stylé. Mais bon après le jeu il a pas l'air quoi. Non, non, non, non. <rire> C'est vrai que je trouve que depuis l'année dernière, avec leur truc AR, les, les, les présentations iPhone ont perdu en classe. Bah, même à la WDC, il... là, il y AR et tout. Ouais. C'est incroyable. C'est Ouais. Je C'est un peu chier quand même. <rire> ouais, ouais, c'est clair. Après le jeu vidéo, la photo. Après, bon, euh, c'est sûr qu'ils peuvent pas réinventer l'iPhone tous les ans, quoi. Ouais. Non, mais, mais bon, le... ce qu'ils peuvent réinventer, c'est les prix de l'iPhone. Et justement, c'est pour ça que le prochain, il est intéressant, de ouais. celui qui est supposément moins cher, iPhone chip. L'iPhone chip. C'est un peu euh... Comment on appelle ça Une oxymore Ah oui, oui. Euh... Ouais. Je sais plus. Oxymore. Figure de style qui consiste à aller de mots de sens contradictoires. Mmh. C'est comme avant, mais mieux, voilà. C'est le résumé. Ouais, c'est un peu ça, oui. En soit l'iPhone 10S il n'est pas intéressant si t'as déjà l'iPhone 10 en tout cas. Après voilà c'est le 10S Plus là il offre une vraie alternative pour ce, pour les gens qui ouais. aiment les grands. Les Moi grands la téléphones. question que je me pose c'est on sait pas encore mais iPhone 10 ou iPhone euh, 9 ou iPhone XC. Ah ouais ou XR. XR. Les derniers leaks euh, disaient XR. Ouais. C'est là où il y a un vrai duel de... de... C'est ah. là la surprise de la keynote. Ouais. Moi s'il l'annonce euh, à 200 dollars. 200 non <rire> J'ai grand moyen. <rire> battery life hey, Tu veux Je parie, ça va être mieux que l'année dernière. Mmh. Je te parie que ça va être ça. Prends des risques. Oh là là, putain. Je suis <rire> mentaliste en fait. Ça fait. Dual SIM Ah Ça c'était dans les rumeurs aussi. Enfin, ouais, okay. dans, dans les, dans les des... rumeurs pas très sûres. Mais... iPhone XS Max. 10, 10 S Max Oui, 10 S Max C'est chiant, ouais, chiant à dire Merde Merde chiant ah. are very excited to show you one more iPhone Quoi One more iPhone Un iPhone de plus Ça c'est intéressant J'en ai plein à la bouche monocapteur mmh. ce qui est rare et donc pas brillant il est mat sur les bords comme Oui oui c'est vrai mmh. mais il est brillant mmh. sur le dos quand même donc wow euh... ok, okay. okay. Ah, c'est celui là c'est le plus intéressant des trois pour moi, moi Tente euh... de rapport qualité prix quoi. ah putain on voit que les bordures sont nettement plus fades, par contre ouais. C'est vrai que les portures elles sont plus fat là. Ouais, ça, voilà. se voit, ça se voit bien, ouais. Mais ouais, c'est le plus intéressant, je pense. Par ouais, rapport qualité-prix. Karin. Alors R. Et alors Putain, les leaks C'est magique, les... Non mais les leaks, c'est vraiment les leaks de dernière minute. Ouais, ouais, là c'était a... aujourd'hui. Enfin, moi XR, j'ai pas vu depuis. Ouais, peut-être euh... hier, mais. Euh, hier soir, soir, ouais. soir peut-être. Ouais. ouais, ouais, mais franchement, euh, pas, pas avant, quoi. Ouais. Ouais, c'est cool. Celui-là, il est vraiment bien. Celui-là, il est bien, ouais. Avant le prix, mais je plus sois moi c'est plus je pense c'est le remplaçant que c du C quoi ou du du, du SE ouais c'est un peu difficile à dire parce que c'est quand même pas pareil mais enfin, après c'est vrai que le SE euh, il y avait une, un gabarit ouais voilà c'était plus un gabarit qu'autre chose celui-là c'est un prix en fait avant tout bah le C alors ouais plus le C ouais non. plus le C même avec tous les couleurs, ça, ça, c'est un, un peu le C, quoi. Ouais, donc voilà, c'est okay. pas du OLED, c'est du LCD. Le LCD ok, ouais. Pas de surprise. Non, mais si ça, ça fait euh, baisser la facture. Hein. mais De toute façon, le LCD, mec, quand tu, quand tu vois ce que certains smartphones arrivent à faire avec du LCD, euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Bah, même le ça, celui-là, moi, voilà. c'est du LCD. Hein. L'iPhone 7, c'est du LCD. Mon essentiel phone, c'est du LCD. Ouais. Le truc est super propre, quoi. Mmh. Ouais, il a moins de grosse résolution, moins de pixels par pouce. Ah, pas de 3D touch. Pas de 3D touch. Bon, s'ils peuvent faire des économies, c'est pas le truc indispensable. Non, avoir. clairement, moi je trouve ça inutile. Je trouve pas ça inutile, mais pas indispensable. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi dans les, les commentaires et tout, mais 3D touch, moi je trouve ça assez inutile. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des gens qui ont un iPhone... Et eh ben ils savent même pas que ça existe, genre moi dans mon entourage j'ai plein de, de gens de ma famille qui euh, ont un qu iPhone et qui se servent pas de 3D parce qu'ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas que ça existe, ils savent même pas qu'ils ont la possibilité d'appuyer plus pour avoir un truc en plus, alors c'est sûr que quand on parle sur Twitter, bah, forcément les gens qui sont sur Twitter c'est des gens qui sont un peu plus euh, au courant euh, enfin, de tout ce qui est tech et tout, du coup forcément ils connaissent plus mais les gens, en général... Moi, mon père ne connaissait pas que c'est je pense. Voilà Non, il est mignon, hein. je pense qu'en vrai, il est... Non, il est bien. C'est qu'il a des plus grosses bordures. Voilà. Bon, y portrait, il y a un mode portrait alors qu'il y a un mono-objectif. C'est une première chez Apple. Ouais. Quand tu vois ce que Google peut faire en même temps, tu te dis bon... Oui, non, mais c'est une première parce qu'avant, il disait que machin, on pouvait faire que du portrait avec euh, grâce à la... à la distance entre les deux objectifs. Ce qui en soi est pas faux. Ouais, c'est pas faux, c'est optiquement possible, mais là, ils peuvent le faire vraiment 100% électronique. Bah, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu, tu reconnais un contour, tu reconnais un visage. Ouais, euh, mais, mais après, c'est les... les, cheveux et tout qui sont galères. Ouais, ouais. Mais Google le fait très bien en l'occurrence. Après, ouais, c'est ouais, vrai que ouais. les bordures sont fates hein, quand même. Mmh. Tu regardes là. Euh... Mais il serait intéressant d'aller le voir en... en Apple Store pour voir vraiment physiquement ce que ça vaut quoi. Ouais, carrément mais bien plus fat quand même là vu comme ça hein. ouais là comme ça, ça ça cogne alors par contre leur histoire de 120 Hz ça m'intrigue est-ce que c'est vraiment l'écran qui, qui fonctionne à 120 Hz qui affiche 120 images par seconde ou est-ce que c'est juste le tactile qui réagit à 120 Hz je pense que c'est plus le tactile parce qu'il y avait touch machin ouais touch machin ouais. Parce que pour le coup, un iPhone un iPhone à 120Hz, ça, ça serait vraiment très chouette. Quand tu vois comment c'est sur l'iPad Pro, c'est jouissif. Enfin, moi, j'adore. Après, ouais, c'est vrai, ils ont pas fait trop de com' sur l'iPad Pro par rapport à ça. Moi, je trouve ça trop bien. Alors, XSR, 64, 128, 256. Ah, donc, il monte quand même jusqu'à 256. Ouais. 749$, euros. 900€. 900€. Donc, c'est plus que ce que disaient les prédictions de Benjamin Gaskin notamment, qui disait... Euh... Ah, ouais, ouais. Je crois que Benjamin. Ah il oui, parle... oui, il descendait plus bas, ouais. ouais il, il parlait de 699, je crois. Donc, euh, ah oui, octobre, 19 octobre, donc lui, je pense qu'il va être plus tard. Et 26 octobre, la sortie. 96. Alors que les autres, c'est plus fin septembre. Okay. 64, 256, 512 pour 1000 dollars minimum. Donc, il est quand même moins cher que l'iPhone 10 Ouais, 64 Go, il est moins cher, ouais. c'est pas mal. Ouais, France. Ouais, on n'est pas chez Google. Hein. <rire> alors, iPhone 7 à alors... 550 Ah oui, alors iPhone 8 que... à 600 dollars. Et voilà, France. et on ne sait pas ce qu'ils font de l'iPhone 10 en fait, du moins. Ouais, parce que l'iPhone 10, iPhone. Euh... iPhone... Est-ce qu'ils vont euh, retirer du du site? C'est possible hein. Mais ouais pour moi c'est l'iPhone XR Ouais le XR qui est vraiment intéressant, intéressant. Max, le y Max, j'ai un peu de mal hein, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça, on va s'habituer avec temps. Ouais, c'est juste que je comprends pas pourquoi ils ont changé en fait Ouais ouais, parce que les, tous les concurrents appelaient leur truc plus non Ça les a saoulés Vas-y les gars on va changer de nom avec Max, on va voir combien combien <rire> suivent. C'est clair, ils vont tous suivre This is the Huawei Mate Max <rire> Il n'y a pas d'AirPods, il n'y a pas d'iPad. Après l'iPad, ils ont souvent été. Il y a eu pas mal de fois, ils ont été annulés en courant novembre. Annulé Annoncé plutôt. D'accord. Effectivement, ça n'a rien à voir. Bon ben bah voilà, la keynote est terminée. Pas de surprise. Si les produits qui se présentent, bah, c'est les mêmes qu'avant, un ouais. peu mieux. Euh, voilà donc là cette année au lieu d'avoir l'iPhone 16 Plus on a l'iPhone 16 Max et au lieu d'avoir l'iPhone XC comme l'iPhone 5 C on avait eu à l'époque bah ben là on a l'iPhone 10 R voilà. pourquoi R euh, je sais pas ça a peut-être une signification R comme euh... R comme révolution ouais c'était enfin le one morphing de cette keynote c'était l'iPhone R en fait ouais qui donc va être moins cher euh, que, les, que les autres ce qui est bien qui peut être pas mal en vrai 859 euros d'accord ouais, quand même, quand même. C'est évidemment beaucoup plus cher qu'un smartphone Android équivalent, mais si tu tiens absolument à avoir un produit Apple avec euh, l'écosystème iOS, etc, c'est, je pense, le, oui, le plus intéressant. Enfin, pour les personnes, pour Monsieur Tout-le-Monde, je pense que c'est le plus intéressant. Ouais, carrément. Et même, même pour moi, en vrai, je pense que si j'avais à choisir entre les trois, ouais, euh, oui, oui. je prendrais l'iPhone XR. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu parles, moi, c'est que tu perds le 3D Touch. C'est un peu ça. Par rapport à l'iPhone 7, c'est ce que je perds, en fait. Ma foi, eh écoutez les gens, euh, bah on espère que cette petite vidéo un petit peu détente, un petit peu bonus vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez votre avis à partager, bah n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, euh, voilà, on a nos deux Twitter qui sont dans les descriptions. Voilà, je vais mettre ton Twitter dans les descriptions. Cool. je suis un mec généreux. Mon Insta aussi. D'accord, je mettrai ton Insta aussi. <rire> voilà, euh, bah écoutez, bye tout le monde et puis euh, santé. À bientôt. Bon, on verra bien si c'est qui le cette merde. <rire> <rire>